Des paysages toujours aussi magnifiques, regardez comme c'est beau, on est en plein cœur des Alpes, on part d'Innsbruck, un trajet super intéressant, des événements routiers aléatoires plutôt cocasses, et puis on va parler d'idées pour améliorer les prochaines mises à jour d'Eurotruck Simulator 2. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage à mes côtés, bonne route, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est parti Bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc à Innsbruck pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, cette fameuse bêta 1.44 qui fait extrêmement plaisir. Plein de choses à vous dire, plein de belles choses à vous dire, des idées également, euh, des idées pour améliorer euh, les prochaines mises à jour. On va un petit peu débattre là-dessus, surtout... Un beau petit trajet qui fait plaisir, je suis avec un DAF 2021 XF que j'ai acheté, donc mon camion personnel. Je me fais un petit plaisir, je me fais un petit plaisir. Là on vient de chercher notre cargaison, c'est 18 tonnes de poissons frais et on va partir en France direction strasbourg voilà c'est chez moi et on va passer par la suisse on va contourner zurich zurich Oh là, je sais pas prononcer je suis désolé donc voilà un petit peu pour le trajet et c'est un trajet vraiment super sympa je, je kiffe énormément l'austria rework je vois je vous le dis le retravail de l'autriche est incroyable je suis passionné, euh, c'est voilà, super beau, là on passe au dessus euh, d'un petit euh, cours d'eau et ça fait euh, plaisir, là on va tout simplement, enfin euh, vous allez voir on va tout simplement rentrer, euh, c'est une découverte, hein, c'est de la route que j'avais pas encore pris jusqu'à présent, on va découvrir, Eh bien euh, bah, c'est Innsbruck, Innsbruck même, c'est super intéressant, j'en profite euh, ceux qui repartent, la travaillent en cours La zone B, je crois, si je dis pas de bêtises bah Bon courage à vous, là, les vacances, c'est fini Voilà, je pense fort à vous Et puis, ceux qui sont encore en vacances Ou justement, qui sont en train seulement d'entrer en vacances Si je dis pas de bêtises, genre la zone C et eh ben, profitez bien Voilà, profitez bien Et on se fait plaisir Donc voilà, là, on est dans en plein Innsbruck Avec les petits feux rouges et tout Et d'ailleurs, c'est ici qu'il y a eu des captures d'écran Qui ont été faites, si je dis pas de bêtises Pour justement présenter euh, La bêta... Euh Enfin, l'Austria le, le, le, rework. Et là, je roule sur une ligne de tram. Euh, les sensations sont trop... Euh, je sais pas si ça se ressent du coup là, mais j'avais des sensations très désagréables. <rire> en fait, ils ont vraiment bien euh, retravaillé le, le retour de force. C'est un truc dont je n'ai pas parlé. Euh, il a fallu que je conduise euh, un peu plus pour m'en rendre compte, et c'est vrai, ils ont bien retravaillé pour l'1.44, le retour de force, donc ceux qui utilisent un volant. Alors moi je roule que en automatique, en manuel ça doit être encore mieux, parce que ils ont aussi retravaillé, ils ont mis des, des vibrations et tout, des trucs comme ça, euh, sur la boîte de vitesse, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas en automatique, euh, je le ressens sur le volant. C'était très désagréable de rouler sur les lignes de tram, comme dans la vraie vie en fait. T'as l'impression, enfin moi c'est une sensation personnelle, je n'aime pas ça à cause des pneus, et voilà, j'aime pas ça, à tout moment tu, tu fous tout en l'air. Donc là à droite, c'est le centre-ville de Innsbruck. Nous, évidemment, on va aller à gauche. On va aller à gauche pour euh, passer par la Suisse et donc arriver à Strasbourg en France, en Alsace. Euh, la route est très intéressante, vous allez voir, c'est très intéressant. Euh, j'aimerais aussi vous parler de quelque chose. Donc au-delà du retour de force qui semble être euh, mieux mieux travaillé, j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis si vous jouez sur la bêta 1.44 j'ai l'impression que l'audio a été amélioré. Qu'ils ont refait un peu l'audio. Alors, bon là du coup je parle durant cette vidéo, donc ça s'entendra peut-être pas forcément. Mais moi je sais que sur l'autoroute, quand je me fais doubler par les voitures, et on verra ça plus tard, mais quand je me fais doubler par les voitures, il y a... Je sais pas ce qui est une drôle de sensation, mais le son a l'air beaucoup mieux. J'ai de meilleures sensations auditives. Je <rire> sais pas comment dire. C'est très particulier. Est-ce que c'est parce que j'ai aucun mode et que du coup je redécouvre les sons de base Parce que du coup c'est vrai qu'avant j'utilisais donc des modes... Enfin, les modes d'audio euh, retravaillés, quoi. Donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai l'impression que l'audio a changé Ou est-ce que, vraiment, ils ont retravaillé l'audio C'est une question que je me pose. Est-ce que vous aussi, vous avez ce ressenti ou non Je vous laisse me, me, voilà, me, me dire vos impressions en commentaire. Là, on est en train de rentrer sur l'autoroute pour aller à direction Bregenz. En allemand, on dit ça Bregenz, je crois. Euh, on en parlera une fois qu'on qu y sera arrivé. Mais regardez cette entrée majestueuse sur l'autoroute ou voie rapide, non c'est une autoroute. Là on voit les panneaux, on voit combien de kilomètres il nous reste sur... Voilà, j'adore ça, ça ça j'adore. Je... je kiffe. Là il y a des travaux. Donc... Bah, pareil, hein, ma conduite, vous me dites en commentaire, merci pour vos retours hein, sur ma dernière vidéo. Mais je me voilà, quand je conduis sérieusement, bah je conduis sérieusement, ça se voit quand même. Après les gars, moi j'ai le permis aussi. Bon, je roule pas un camion, mais euh, dans la vraie vie je roule bien en voiture, il hein, faut le savoir. Hein. <rire> je roule même très bien en toute modestie euh, mais bon voilà je trouve que j'ai quand même relativement bien roulé durant cette vidéo, là à droite il euh, y a des travaux qui sont en train de se faire euh, ça va être une, une double voie je pense euh, est-ce que est-ce que ça va rester comme ça ces travaux ou est-ce que lorsque l'1.44 sera sorti tout sera fait, je pense que c'est juste décoratif, hein. regardez comme franchement c'est magnifique bon les travaux bien sûr mais le paysage là comme ça, les montagnes tout ça c'est incroyable euh, donc vous voyez là on, on reprend la double voie Donc ouais, ils sont en train de faire des travaux mais je pense que c'est décoratif évidemment Et que ce sera pas euh, Finalisé, voilà Donc là on prend le, le petit péage euh, Je ne saurais pas vous dire à quel moment on rentre en Suisse J'ai eu beau euh, me concentrer Et réfléchir, je ne sais pas à quel moment on rentre en Suisse Par contre euh, Quand on rentre en France Ça on, on le voit, c'est bien fait la frontière Mais le passage de l'Autriche à la Suisse, je ne le trouve pas Très bizarre Bref, donc là on est en train de suivre un, un camion avec un hélicoptère, c'est génial. Euh, alors, ce dont je voulais vous parler aussi, euh, c'est. Alors, je, je suis allé un petit peu sur le blog de SCS Software. Euh, ah oui, alors attendez, juste bougez pas, regardez. Qu'est-ce qui se passe Il y a tout le monde qui pile net devant. J'ai mal anticipé, mais c'est pas grave, je mets les warnings. On évite de faire un suraccident. Mais il y a eu un accident devant. L'intelligence artificielle s'est rentrée dedans, c'est juste hallucinant quoi donc déjà tout à l'heure on avait un avion qui était craché au sol vous l'avez vu tout à l'heure enfin il y a quelques minutes et là maintenant c'est un, une voiture qui rentre dans un camion un camion qui est d'ailleurs vide oh attendez peut-être qu'avec le recul il transportait peut-être une voiture et elle est tombée non attendez on va passer à côté je, je sais pas du tout j'ai mal interprété non non c'est bel et bien une voiture qui lui a rentré dedans exactement oh ça résonne bien ça résonne bien le klaxon Bref donc là on sort direction euh, Bregenz euh, On va en parler dans quelques instants donc oui je suis allé sur le blog de SS Software et j'ai regardé un petit peu les avis des gens, les commentaires Alors un truc qui ressort beaucoup et c'est normal dans les commentaires c'est les bugs Il y a beaucoup de gens qui rencontrent des bugs euh, Moi personnellement pour le moment je n'ai rencontré aucun bug Alors il y a eu des bugs visuels que j'avais pas remarqué sur le coup Et euh, que vous m'avez fait part en commentaire, il y avait des barrières qui volaient Enfin voilà c'est des petits problèmes de mapping Mais en termes de réel bug, j'ai jamais eu de bug, hein. pas de plantage ni rien Alors après je me prends pas la tête, je mets pas de mode. Mais j'ai pas eu de bug, donc vraiment n'hésitez pas hein, à faire euh, la mise à jour pour la bêta si ça vous intéresse, vous avez franchement rien à perdre, juste le mieux c'est de se créer un nouveau profil pour être sûr d'avoir aucun souci. Regardez les roches à droite, j'adore, voilà, je vous le dis les roches à droite j'adore. Donc oui je suis allé sur le blog, j'ai regardé un petit peu les commentaires et hormis les bugs euh, qui sont signalés et les gens qui se plaignent également de, de pas mal de choses, nous on n'est pas là pour ça, on est là pour faire de la positivité, j'aimerais vous parler un peu des, des idées euh, de la communauté. Euh, là, on arrive sur Bergenz, avant toute chose. Bergenz. non, Bregenz, pardon. Bregenz euh, qui est une. Euh, qui n'est pas une ville en soi, c'est un chef-lieu euh, du Fororlberg. Forhol voilà, qu'est-ce que le Fororlberg Et eh ben, c'est la province la plus à l'ouest de l'Autriche. Donc là, on est encore en Autriche et euh, on va bientôt euh, passer en Suisse. À quel moment, je ne sais pas. Du coup, il n'y a pas de frontière, enfin, en tout fin cas, rien n'est marqué. Et donc, cet endroit comporte. Environ 29 000 habitants, voilà, c'était la petite, la, petite la petite info du jour. Euh, donc une idée, une idée que j'ai vue sur le blog de SC Software, une idée de Samuel Viana. donc c'est un gars que je ne connais pas, un anglais, euh, qui a proposé une idée, et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, je trouve que c'est une très bonne idée. Il serait intéressant d'avoir une option pour acheter des camions par lot. C'est-à-dire, tu peux sélectionner le nombre de camions que tu veux acheter, et tu, les, tu sélectionnes les garages... Euh, que tu veux quoi. Donc par exemple, tu peux acheter 100 camions, 50 camions d'un coup. Et franchement, je trouve que c'est une superbe idée. C'est une superbe idée parce que clairement, quand tu fais un par un, c'est un enfer. Surtout si... Et vous vous souvenez hein, mon, mon let's play entre guillemets sur Euro Truck Simulator 2 À un moment donné, j'avais enchaîné. J'achète, j'achète, j'achète, j'achète. Mais c'est long, c'est chiant, tu perds du temps. Je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir acheter des camions par lot. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire vos avis là-dessus. Mais je trouve que Samuel a eu une bonne idée. Donc là, je reste à gauche direction Strasbourg. Là, j'imagine que je suis en Suisse vu la gueule des panneaux. Je pense qu'on est en Suisse, mais j'ai pas compris à quel moment on a traversé la Suisse. Voilà. Euh, une autre idée sur le blog de SCS Software dans les commentaires, une idée de Pieniek. Bon, c'est une idée un peu euh, bateau parce que bah on l'espère tous, mais c'est que l'intelligence artificielle soit améliorée, les mouvements de l'intelligence artificielle commence à en avoir marre. Le, leur comportement ça va, c'est réaliste. Mais c'est vrai que les mouvements, ils, ils pourraient les améliorer si c'était possible. Quand tu les vois changer de voix de gauche à droite euh, de manière euh, brutale et, et pas smooth en tout cas, tout le temps. Euh, ou surtout quand ils changent de voix pour aucune raison, c'est terrible ça. Voilà, ça c'est un truc qu'il faudrait vraiment changer. Là, regardez comment je suis sérieux. Je me mets sur le côté pour éviter de créer un accident. Voilà. Adorable. Donc, euh, donc voilà au niveau des, des idées, euh, n'hésitez pas à proposer vos idées en commentaire également, mais je trouve que c'est des, des, des bonnes choses, euh, des bonnes choses. Euh, et je fais un clin d'œil à, à Jap qui se reconnaîtra dans les commentaires, donc là c'est ma communauté à moi, c'est vous tous, commentaire de Jap donc qui m'avait expliqué, euh, je m'étais trompé par rapport aux paramètres de verrouillage horizontal de la caméra intérieure, donc c'est une option qui permet tout simplement euh, de voir le camion bouger euh, pendant que toi, tu as la vue qui reste euh, droit devant à l'horizon. Je sais pas si je me suis fait comprendre. En tout cas, moi, j'ai compris, <rire> mais j'avais mal compris le, le, le principe, euh, le principe même. Donc, euh, ça rajoute. Euh, ça... En gros, tu vois ton camion qui bouge dans tous les sens et toi, ta vue, elle reste, euh, elle reste focus sur droit devant. Ce qui est relativement sympa. Voilà. Là, on passe la frontière. Direction la France. Là, on reconnaît. Donc là, il n'y a plus rien de nouveau. On a un coucher de soleil, par contre, et ça, c'est beau. Voilà. En France, plus beau pays du monde. Euh voilà je, je, je suis pas là pour créer de débat Nous avons un nouveau président Ah non on a pas de nouveau président c'est le même euh... <rire> Combien la naissance Ah ça va ça va ça va monter <rire> Bon bref Gilets jaunes pas content Gilets jaunes voté Macron euh, On n'est pas là pour ça en tout, cas, en tout cas voilà là je vais faire une petite coupure Alors j'ai eu la mauvaise idée entre guillemets de faire une coupure Puisque je vais arriver en retard en fait j'étais donc à côté de chez le client donc là j'étais vraiment aux abords de Strasbourg Mais je me suis endormi un peu trop longtemps Voilà je vous le dis le réveil n'a pas été agréable Donc j'ai un petit peu livré en retard Mais c'est pas bien grave le plus important c'est d'avoir livré hein. euh, C'est du poisson frais il ne s'est pas non plus réchauffé. Donc, euh, donc euh, voilà, on arrive aux abords de Strasbourg. Euh, nous allons voir la cathédrale. Ça va être magnifique. Donc voilà pour ce petit trajet. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Ma façon d'avoir roulé. Le commentaire aussi. Est-ce que vous aimez bien ce type de vidéo Moi j'aime bien. Voilà, je vous, je vous le dis à l'avance. J'aime beaucoup ce genre de, de contenu. Je vois que ça vous plaît en réalité, donc euh, voilà. Mais je compte sur vous pour me dire tout ça en commentaire, surtout. Le petit pouce bleu, évidemment. Et puis, euh, vos impressions, voilà, sur la 1.44. Euh, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Les idées, les choses à améliorer. Comme ça, on aura l'occasion d'en reparler éventuellement par la suite. Je vous fais plein de bisous. C'était M.Colo, sur cette cinématique euh, à la M.Colo Caliente. Je vous laisse. Ciao, tout le monde.